Bonjour, je m'appelle Ekanenson. Grâce aux ateliers du projet N2C, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses sur le plan santé et sécurité. Le cadre juridique du professionnalisme dans le secteur du travail ou de construction de Chypre. J'ai acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances tout au long de ce projet. Je remercie beaucoup N2C de m'avoir fait part de ce projet. Grâce à ce projet, j'ai eu beaucoup d'ouverture dans le monde entrepreneuriat et dans le monde du travail. Thanks to much to the project. Thanks to the n project. Thanks.